Les Services nationaux proposent une série d'ateliers sur la programmation à la COPS. Dans ces ateliers pratiques, vous serez en mesure de réaliser des projets innovants en classe. Vous pourrez par exemple résoudre des problèmes mathématiques de façon créative avec Scratch, créer des histoires interactives avec Scratch Junior à l'éducation préscolaire, communiquer et collaborer en langue avec la robotique en utilisant BlueBot ou Dash, Concevoir des maquettes interactives avec Scratch et Mickey Mickey pour aborder des enjeux géographiques. Innover en sciences et technologies pour créer un système d'arrosage automatisé avec Microbit. Et réinventer des comptes classiques à l'aide de la programmation et du stop motion. Parce que programmer, c'est plus que des 0 et des 1. Programmer, c'est résoudre des problèmes de façon créative. Venez innover avec nous à la COPS.